Nous allons maintenant parler de l'impact de la déficience visuelle sur le développement de l'enfant au niveau de sa vie quotidienne et de ses relations sociales. Alors généralement, on imagine qu'une personne euh, qui a des troubles de la fonction visuelle va développer de manière spontanée d'autres sens. Alors ce n'est pas le cas, il va falloir chez l'enfant stimuler ses sens. Alors ici, nous vous présentons Quelques exemples que les AESH peuvent mettre en, en œuvre auprès des élèves déficients visuels. Euh, par exemple, pour stimuler tout ce qui va être tactile, on peut imaginer la fabrication de mémoires tactiles. Hein. Donc, il suffit de prendre des bouchons de bouteilles de lait, de mettre une matière au fond et on crée ainsi, par exemple, un mémoire tactile très facilement. De la même manière, on va être vigilant, notamment si on accompagne l'élève sur la prise des, le temps de la prise des repas, hein, à, lui faire, euh, à être relativement patient et bienveillant aussi pour permettre à l'élève de découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles textures alimentaires. On peut aussi travailler et proposer des activités autour des odeurs. Par exemple, en constituant des lotos euh, des odeurs. Hein, donc là, on a pris un récipient. Dans ce récipient, on met par exemple des grains de café, on peut mettre de la menthe, on peut mettre un coton imbibé d'un parfum. Et on recouvre d'un gobelet percé d'un trou et on va essayer de reconnaître les différentes odeurs. On peut aussi travailler sur la stimulation auditive en fabriquant des instruments de musique. Là, vous voyez par exemple, c'est un bâton de pluie qui a été fabriqué et qui permet à la fois d'associer le côté auditif et tactile puisqu'il est composé de différentes matières tout au long du, du bâton. Une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser tout ce qui va être les lotos sonores hein, avec différents bruits qu'on peut enregistrer, hein, les bruits du, du quotidien, les bruits de la classe pour euh, travailler avec l'élève la stimulation auditive. Les personnes avec des troubles de la fonction visuelle vont être très impactées pour certains au niveau de leur déplacement. Donc, un bon nombre d'entre eux vont devenir relativement autonomes, mais ça va nécessiter la mise en place d'apprentissage avec parfois l'utilisation d'outils, et notamment un hein, que vous connaissez très bien, hein, la canne blanche. Alors, il est clair que euh, pour utiliser la canne blanche, l'élève va être accompagné dans un premier temps, ça va nécessiter un apprentissage, généralement avec un instructeur en locomotion, mais ça nécessite aussi des prérequis, des compétences spécifiques, hein. il faut que l'élève se repère suffisamment dans l'espace, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, et puis aussi la question du parallélisme. Hein. Généralement pour qu'une un, personne puisse se déplacer dans la rue avec une canne blanche, il faut aussi qu'il ait compris que, par exemple, le bruit des voitures va être parallèle à son déplacement. Alors certains enfants n'auront pas ces compétences, je pense notamment à des élèves qui vont associer euh, troubles de la fonction visuelle avec une déficience intellectuelle. Et bien, pour ces élèves, il est possible de proposer l'utilisation d'une précane. Alors ça peut être aussi proposé chez certains jeunes enfants, c'est l'idée que, euh, le... donc vous voyez, hein, il y a deux roues et l'enfant le pousse de, devant lui, et ça permet de détecter les obstacles et du coup de mieux s'orienter, en sachant que généralement il y a quand même un accompagnement humain à proximité, que ces élèves n'utilisent pas seuls cet outil, mais ça leur donne un minimum d'autonomie. Une autre technique qui est utilisée pour les déplacements, hein, fréquemment, c'est ce qu'on appelle la technique de guide, c'est-à-dire qu'on va accompagner physiquement l'élève avec des troubles de la fonction visuelle dans ses déplacements. Alors, il est toujours préférable que l'élève soit derrière la personne qui accompagne et généralement le tienne au niveau du coude. Alors, c'est préférable parce que, euh, imaginez qu'il y ait un danger, que l'élève ne se sente pas en sécurité, il peut vous lâcher à tout moment, c'est lui qui reste maître euh, de, de, ses, de ses déplacements. Généralement, les élèves qui utilisent la technique de guide, là aussi, l'instructeur en locomotion, ou euh, certains professionnels euh, des CESAD. Alors, je rappelle juste que dans le cadre de la déficience visuelle, c'est le S3AS qui accompagne les élèves. Certains professionnels pourront être des ressources pour les AESH pour leur donner les rudiments de cette technique de guide. Une autre possibilité, euh, vous voyez souvent des personnes aveugles qui vont avoir un chien guide pour leur déplacement. Alors, généralement, vous voyez des adultes. Parce que ça nécessite là aussi d'avoir de bonnes compétences avant d'être autonome dans ses déplacements, même avec euh, l'accompagnement par un chien guide. Donc généralement c'est des adultes, on commence à voir euh, certains adolescents, alors notamment des lycéens, qui vont être accompagnés par des chiens guides, sachant que là aussi ça nécessite de bonnes compétences et puis une formation avant de pouvoir euh, utiliser le chien. Euh, ce qu'on peut voir pour les plus jeunes enfants, c'est la proposition d'un accompagnement par ce qu'on appelle un chien d'accompagnement. Alors de manière un peu caricaturale, ce serait un chien guide qui n'aurait euh, pas obtenu son diplôme de, de chien guide, donc il est chien d'accompagnement. Et là on retrouve le même type d'accompagnement qu'on retrouve par exemple auprès de personnes avec un handicap moteur ou euh, avec autisme, où on est plus dans l'accompagnement et non pas dans le... Dans, le, la guidance au niveau des déplacements. Alors, certains élèves avec une déficience visuelle vont avoir besoin d'être accompagnés par l'AESH aussi sur le temps de, de prise des repas. Euh, donc, généralement, là aussi, l'AESH devrait être vigilant à la question, par exemple, des contrastes. Dans cette situation-là, hein, vous voyez cette assiette, imaginons que ce jour-là, euh, on serve du riz, et eh bien l'élève n'a aucun repère puisqu'il n'y a pas de contraste entre les différents éléments. Donc là, du coup, l'intérêt, ce serait par exemple de mettre une assiette de couleur pour faire ressortir le contraste. Attention aussi à ne pas s'éparpiller dans les éléments de différentes couleurs qui pourraient apporter beaucoup trop d'informations visuelles et qui seraient là aussi source de confusion pour l'élève. On peut aussi euh, s'appuyer sur les techniques, sur les stratégies que les différents professionnels vont mettre en place auprès des élèves. Alors deux, deux exemples, hein. généralement c'est les ergothérapeutes qui vont faire ces propositions. Euh, sur la question de l'hydratation, comment servir un verre d'eau euh, de façon autonome Alors je redis bien de l'eau, hein, une boisson fraîche, on va conseiller à l'élève de mettre le, le doigt sur le haut du verre et quand le liquide atteindra le doigt, eh l'élève sait que son verre est quasiment plat. Après il y a d'autres techniques pour les boissons, euh, notamment les boissons chaudes, sinon évidemment on aurait des risques de brûlure. Euh, une proposition aussi que font certains ergothérapeutes, c'est de de comparer l'assiette de l'élève à une horloge et, par exemple, l'AESH pourra dire à l'élève que euh, sa, son morceau de viande est à 15 heures. Donc, l'élève va se repérer euh, dans l'espace comme s'il si il, il était en train de lire un cadran d'une horloge. Alors, je le, je le rappelle, hein, mais euh, quand on est à AESH auprès d'un élève déficient visuel, il faut vraiment aussi être patient euh, et souple, j'allais dire, au moment de la prise des repas, hein, parce que pour certains élèves, goûter une nouvelle texture, goûter un nouvel aliment, ça peut être aussi euh, source d'anxiété. Euh, je rappelle aussi que pour les tout-petits, euh, l'apprentissage notamment de l'alimentation et de la mastication, elle se fait par imitation visuelle, c'est-à-dire qu'on voit les autres euh, mâchés, euh, ce qui n'est pas le cas pour les élèves déficients visuels. Donc chez les tout-petits, parfois, il arrive qu'on soit obligé de, de coller sa joue contre l'enfant quand on mastique pour pouvoir lui faire comprendre, selon une autre modalité sensorielle, la question de la mastication. Un autre impact de la déficience visuelle c'est euh, sur la, la vie de l'élève, c'est dans ses relations sociales. Alors imaginez-vous au bout de ce couloir, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas Est-ce que je suis seule Est-ce que quelqu'un me regarde je, je ne sais pas si je n'ai pas suffisamment d'indices visuels. De la même manière, si je me rapproche de la personne, je ne suis pas sûre de la connaître. Est-ce que je l'ai déjà vue dans la journée ou est-ce que je dois lui redire bonjour Est-ce qu'elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur Donc tout ce qui est non-verbal... Va, va manquer à la personne avec des troubles de la fonction visuelle hein, parce qu'il faut savoir que quand on s'adresse à quelqu'un, quand on parle, on utilise aussi beaucoup de, de mimiques, beaucoup de postures, beaucoup de gestuelles qui va être non verbales et toutes ces informations là vont manquer à l'élève déficient visuel. Donc le, le rôle de l'AESH ce sera vraiment de, de favoriser les interactions avec les autres dans des, en, en permettant à l'élève aussi d'acquérir des codes sociaux. C'est-à-dire que euh, pour euh, s'adresser à une personne aussi, il faut une distance sociale minimale et puis d'autant plus selon la, la personne. Euh, effectivement, hein, on imagine qu'un élève déficient visuel aurait tendance peut-être à toucher pour reconnaître une personne. Or, ben, l'élève n'a pas le droit de, de toucher euh, les personnes sans leur demander leur accord et puis euh, sans savoir qui, qui elles sont. De la même manière, il ne va pas se comporter de la même façon s'il si reconnaît que c'est un de ses camarades, un enseignant, le principal du collège, etc. Donc l'AESH va avoir ce, ce rôle-là auprès de l'élève, mais il va aussi avoir un rôle auprès des autres élèves, là aussi pour leur apprendre bah, que quand on s'approche de l'élève, on indique qui on est, on lui donne des, des repères pour qu'il puisse mieux nous identifier.